la médecine naturelle ou la santé durable, c'est celle qui consiste à inverser les processus pathologiques. Si on laisse aller les choses, si on a une alimentation qui est pro-inflammatoire, le terrain va dériver, va s'oxyder, va vieillir prématurément. Mais si on utilise des correcteur de terrain, c'est-à-dire une alimentation anti-inflammatoire. Si on pratique de l'exercice, si on perd le poids superflu, si on remet l'organisme dans ses axes idéaux de fonctionnement, eh bien, l'organisme est capable de se régénérer, est capable de se corriger, est capable de se restructurer pour retrouver ce qu'on appelle un axe de fonctionnement optimal. Voilà, alors ce qui est important aussi, c'est de connaître les différents types morphologiques. On ne traite pas de la même manière une personne sanguine, bilieuse, lymphatique ou nerveuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, grossièrement, il y a deux terrains au niveau du schéma corporel. Vous avez ici l'équilibré, avec l'axe de gravité qui passe du trop auditif... Juste à la partie antérieure de la cheville, juste en avant du péronnet, vous avez le schéma antérieur, hein, c'est Gastonagaffe, et vous avez le schéma hypertonique. Il faut savoir que ces schémas vieillissent différemment. Il y a une infinité de, de modèles de courbure vertébrale, mais en principe, voici la courbure idéale avec une lordose et une syphose. Équilibré, qui permettent non seulement la flexibilité, mais également la, la robustesse de la colonne vertébrale Et lorsque ce schéma est déformé vers l'avant, nous avons ceci de 20 ans en 20 ans. Mais tout ça peut se corriger. Vous savez ce que c'est qu'une inflammation. Donc elle se manifeste par une rougeur, une chaleur, un gonflement et une impotence fonctionnelle. C'est une réaction qui est normale, qui est souhaitable, comme il était dit tout à l'heure, quand on fait du sport intensif, l'inflammation, c'est un phénomène naturel réparateur, car ce qu'on appelle les courbatures, en fait, ce sont des micro-déchirures qui se réparent, et c'est ce qui permet de développer la masse musculaire. Si la cicatrisation se fait mal, et eh bien, et c'est là le problème numéro un, il y a formation d'une sclérose d'une fibrose et d'une rétraction donc au niveau de l'inflammation vous avez tous ces euh, médiateurs de l'inflammation qui se mettent en route à la moindre agression je ne vais pas vous passer là dessus vous le trouverez dans, dans tous les ouvrages et, et dans mon ouvrage euh, traitant du sujet mais je vais vous montrer simplement ce qui se passe si on ne fait pas ce qu'il faut voilà un choc latéral au niveau du genou. Donc ce choc va entraîner une distension au niveau du ligament latéral interne. Une distension, déchirure, micro-déchirure. Et si tout est remis en place, si l'immobilisation se fait correctement, il pourra euh, s'opérer une cicatrisation correcte, sinon vous allez avoir persistance d'une laxité qui va entraîner une inflammation chronique qui à son tour va entraîner une dégénérescence du cartilage avec formation d'ostéophytes, ostéoscléose, etc. La persistance du facteur d'agression, malgré les défenses immunitaires initiales, sont dues notamment à un corps étranger, une infection larvée, notamment au niveau dentaire, une malposition malposition articulaire même infime au niveau des organes une dysfonction mécanique musculaire tendineuse faciale ou organique voilà alors ce qui est très important c'est les séquelles de choc vous avez après un accident de voiture ce qu'on appelle le syndrome de whiplash avec des, des douleurs euh, servi euh, au niveau céphalique au niveau des épaules au niveau des bras mais la plupart du temps, lorsque le choc est léger, il n'y a rien sur le moment. Il n'y a rien. Ça apparaît des semaines, des mois, voire des années après. Avec, ce qui est grave, une perte, une perte de la courbure cervicale. C'est-à-dire une raideur, voire une inversion de la courbure cervicale. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la colonne Vertébrale. Vous avez ici un schéma qui vous montre l'effet de la pression sur les disques. Savez-vous que lorsque une personne est assise en voiture pendant une journée, si on mesure sa taille au début du trajet et à l'arrivée, elle a perdu 2 cm. Elle a perdu 2 cm par perte d'eau au niveau des disques. Car le disque n'est pas nourri par des vaisseaux mais par des pertuits, hein, vous voyez, au niveau de l'os, hein, euh, qui est situé juste au contact du disque. Et la nuit, ça se recharge. Alors, simplement, c'est pour vous donner un conseil, pour toutes les personnes qui ont des problèmes de disque, de tassement disco, que faut-il faire Des suspensions, des décompressions. Moi, personnellement, chez moi, j'ai trois appareils. Une chaise romaine, j'ai un, une planche d'inversion vertébrale et un autre appareil euh, un, pour tracter le dos. Donc ça c'est le moyen de maintenir euh, je ne dis pas euh, dans, les, dans un état idéal mais enfin d'empêcher de, la dégénérescence des cartilages et notamment des fibrocartilages. Alors ce qui est important aussi mais moi je vois ça à longueur de journée des personnes qui ont des ptoses et eh bien cette, cette brioche euh, en fait est due à L'affaissement des organes, la distension des ligaments suspenseurs, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas en faisant des abdominaux qu'on va remonter ça. Pas seulement, bien sûr. Il faut faire travailler la sangle abdominale, mais il faut également faire travailler le plancher pelvien, faire remonter le diaphragme, bien entendu. Mais surtout, il faut remonter ces organes. Et comment les remonter bien Par des positions déclives, par des positions d'éclive, et par le port d'une ceinture de soutien. Je ne vous dis pas de mettre un corset, je vous dis de mettre une ceinture de soutien. Ça donne un point d'appui à vos abdominaux qui vont pouvoir travailler. Si vous avez une besace comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire travailler une besace Ce n'est pas possible. Il faut savoir que euh, l'intestin est connecté au système nerveux central et que la qualité de l'intestin du microbiote va déterminer L'état général, et notamment si l'intestin est inflammé, vous aurez une inflammation généralisée. Et c'est la cause numéro un de toutes les maladies dégénératives inflammatoires. Il faut savoir que si on a 100 000 milliards de cellules dans le corps, on a aussi 100 000 milliards de germes dans le corps, y compris des virus, et avec lesquels on vit en bonne intelligence. 5% seulement sont pathogènes. Voilà, alors on a parlé tout à l'heure de l'inflammation à barbouille. Donc il faut savoir que le corps a une mémoire. Hein, et surtout, en ce qui me concerne, c'est la mémoire traumatique. Hein, donc il y a la mémoire euh, euh, immunitaire, il y a la mémoire euh, mentale, psychologique, et il y a la mémoire physique. Hein, et qu'est-ce qui euh, engrange cette mémoire Eh bien, ce sont les fascias. Ce sont les fibres de collagène. Il y a une mémoire tissulaire. C'est au sein de cette mémoire que l'ostéopathe va aller fouiller pour trouver la cause des vieux problèmes, des très très très vieux problèmes. Et on trouve au niveau des fascias, on trouve des nodules, on trouve des tensions, on trouve des, des, des, des, des trous des fois, on, on, vraiment on, des, des, des vieilles ruptures, des vieilles déchirures, mais euh, qui sont responsables de problèmes chroniques euh, apparemment insolubles, mais euh, pour lesquels on peut trouver une solution si on arrive à recréer un meilleur équilibre. Voilà, alors ce qui est important, on ne sait pas combien de temps on va vivre, mais ce qu'on sait, c'est que si on veut aller loin en bon état, il va falloir ménager sa monture. Les facteurs d'inflammation peuvent être éradiqués à condition d'utiliser ce qu'on appelle une synergie santé durable. La synergie santé durable, donc c'est... Le, le, C'est le fait d'utiliser simultanément tous les correcteurs au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau alimentaire, au niveau environnemental. Et en utilisant en plus des correcteurs anti-inflammatoires, donc on peut utiliser des plantes, des compléments alimentaires, il faut lutter contre l'oxydation, donc des antioxydants. Le sommeil, extrêmement important, c'est la nuit que on recharge les batteries surrénales, qu'on recharge le système sympathique, une attitude mentale positive et surtout, bien sûr, l'absence d'addiction, alcool, tabac, drogue. On peut modifier le reste de sa vie à condition de mettre en œuvre les bons moyens. Amélioration de l'hygiène de vie alimentation, corps physique, psychisme et environnement. Lutter contre le libre, respecter les rythmes biologiques, corriger les erreurs nutritionnelles, éviter les additifs bien sûr, traiter les intolérances alimentaires. 5 à 20% de la population sont intolérants aux produits laitiers et au gluten. Ce qu'il faut aussi, c'est bien sûr recréer une flore intestinale équilibrée. Et là, c'est tout un travail, mais euh, c'est faisable, mais ça ne se fait pas en quelques jours, ça peut se faire en trois mois, six mois, un an, voire deux ans. Les fournisseurs de, de gluten, blé, orge, avoine, seigle, bien sûr, éviter la déshydratation. Nous sommes formés de 63% d'eau, et la déshydratation entraîne bien sûr un, un frottement entraîne une viscosité des liquides et donc euh, est facteur, facteur d'inflammation locale et c'est aussi important chez le sportif que chez la personne non sportive. Je dirais même que c'est encore plus important chez la non sportive parce qu'elle n'aura pas conscience qu'elle a ce manque et elle va créer eh bien, tout simplement une, euh, un appauvrissement en eau des cartilages et donc c'est un des facteurs sur lesquels on peut jouer alors les méfaits du stress hydrique, vous voyez, donc c'est tassement discal, affaissement des cartilages, etc. Alors bien sûr, il faut jouer sur le stress, c'est-à-dire il faut gérer les émotions, et ça c'est vraiment la base, la base de la base. Ce qui est très important, c'est d'apprendre à gérer le fonctionnement du diaphragme. Le diaphragme, c'est le, le muscle <rire> le plus méconnu du public, et pourtant le plus important, c'est le muscle de la vie. Première inspire, c'est le diaphragme. Dernière inspire, c'est le diaphragme. Hein Donc, c'est le muscle déterminant aux deux extrémités de la vie. Et ce qui se passe euh, au niveau du diaphragme. Et ça, c'est une source d'inflammation notable, non seulement au niveau du dos, parce que lorsque le diaphragme est spasmé, et eh bien automatiquement, vous aurez une posture euh, qui sera euh, antérieure. Et non seulement il y a la posture, donc on parle de, de, de, de, de la vertèbre, des vertèbres et des muscles, mais également au niveau des organes. Vous allez avoir une pression du diaphragme sur l'estomac. Que va faire l'estomac Lui, il est totalement immobile, Eh bien il va pénétrer doucement et ça va vous faire une hernie hiatale par glissement. Ce sont des personnes qui ont travaillé assises comme ça. Donc, elles se sont fait tranquillement leur anigatale par une mauvaise posture sur des milliers et des milliers d'heures. Voilà. Donc, euh, ce, ce diaphragme, eh bien, il faut le faire travailler également euh, dans un but de relaxation. On, vous connaissez la cohérence cardiaque qui consiste à réduire la tachycardie en faisant une respiration 6 secondes inspire, 6 secondes expire. Mais si vous voulez avoir vraiment une relaxation, il faut faire 6 secondes, expire, apnée, 6 secondes. Inspire, 6 secondes. On souffle, 6 secondes. Apnée, 6 secondes. Et petit à petit, vous allez remonter votre diaphragme. Parce que la pathologie que on rencontre le plus, nous, en osteopathie, la pathologie la plus fréquente du diaphragme, c'est le phrénospasme avec abaissement du diaphragme. Donc au lieu d'avoir 10 cm de course, il n en a que 5. Donc ça appuie sur le foie, ça appuie sur la vésicule biliaire, ça pousse les organes vers le bas, ça appuie sur euh, la vessie, ça appuie sur l'utérus. Vous voyez, c'est donc toute une, une pile de assiette, hein, qui, de haut en bas, va provoquer des perturbations, donc des appuis anormaux, donc des inflammations d'origine mécanique, qui vont entraîner des pathologies euh, genre douleurs, etc., mais des, favoriser aussi des pathologies plus graves. Eh bien, le corps s'adapte. Quand vous avez un problème de pied, par exemple, eh bien, le corps va s'adapter. Quand vous avez un problème de tête, le corps va s'adapter. Mais cette adaptation va entraîner une perturbation au niveau des appuis. Ça va entraîner des contraintes nouvelles qui vont entraîner une usure prématurée. Voilà ce que ça donne au niveau de la colonne. Enfin, ça, c'est évident. C'est un peu caricatural. L'importance de, de la chute sur le coccyx, ça, c'est absolument terrible parce que vous pouvez avoir une chute sur le coccyx qui va entraîner des dé une dépression. Simplement, il faut savoir que la dure-mère, elle s'attache en bas et en haut. Il est très important de bien étudier euh, les chaînes musculaires et les chaînes faciales. Et surtout, de voir s'il n'y a pas euh, des anomalies au niveau des muscles qui ont tendance à se rétracter. Donc, les muscles de la posture. La première chose que je vois, alors moi je mets mes, mes patients, je les mets deux profils avec un fil à plomb électronique, donc euh, je vois exactement, et ce que je vois le plus, le flexum du genou, unilatéral ou bilatéral. Et ça c'est redoutable, je dirais c'est vraiment l'ennemi à battre, parce que quand vous avez un flexum de genou, tout le corps suit. Ça peut venir des pieds, ça peut venir d'ailleurs, ça peut venir n'importe où. Mais si vous ne soignez pas, si vous ne traitez pas le genou, si vous avez une rétraction des disques jambiers, ou du poplité. eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien rééquilibrer parce que euh, à partir du genou, tout va s'adapter. Le, le, le questionnaire, vous voyez, c'est... Donc, il y a un questionnaire, examen physique, test, traitement des causes détectées, et un programme personnalisé. Euh, c'est extrêmement important parce que euh, tout est lié, tout est interconnecté, tout est en réseau. On parle du réseau euh, neuronaux au niveau du cerveau. Mais le réseau, il est partout. Partout. Le corps est un ensemble dynamique où chaque cellule est reliée aux 100 000 autres milliards de cellules par les hormones, par les nerfs, par les vaisseaux, etc. Et par également des forces mécaniques. Donc, vous voyez, ce qu'il faut faire, c'est d'abord les yeux. On l'a vu tout à l'heure. La mâchoire. Vous faites ouvrir la bouche. Donc, vous voyez, si la bouche est faible, ah, si elle va sur le côté. Si ça, fait, si ça craque. Atlas axis. Très important de voir la position de la tête. Est-ce que la tête est comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Très important. De profil, est-ce que la tête est comme ça, ça est, Attention, là, il y a une réduction cervicale, voire une inversion. Et ça, je vois souvent. Et souvent, je les relie à un accident, j'en coup du lapin, survenu des dizaines d'années avant. Ensuite, première côte, très important la première côte. Donc, c'est hyper important pour tous ces tachycardies, tout ce qui est pathologie du bras, etc., thoracique, d'épaule, etc. Alors, le diaphragme bloqué, je viens de vous en parler. Donc, parce qu'il faut savoir que c'est complètement lié au plexus, hein, le, le plexus solaire, très, très, très capital le plexus solaire. Blocage vertébral, il ne faut en aucun cas garder un blocage vertébral, c'est pour ça que des, moi, les sportifs que je vois, ils se bloquent, je dis venez tout de suite pour qu'on débloque la situation, hein, pour qu'il n'y euh, ait pas de, de compensation qui s'installe ou de lésion qui s'installe. Déformation du genou et déformation du pied. Le pied, comme je vous le disais, est à surveiller. Si vous n'avez pas de podoscope, eh bien, on peut mettre les pieds mouillés sur, euh, sur euh, une serviette, on voit la trace, ou sur un papier, on voit la trace. Ce qui arrive le plus souvent, eh c'est l'affaissement du pied, euh, le fait de, de, de se tenir en habitus asténique avec l'axe de gravité en avant, on va entraîner une surcharge de l'avant, et par surcharge, il y a une déformation. Des orteils. Donc ce qui est très important à faire, et ça je, moi je le conseille toujours comme exercice, c'est l'équilibre unipodal. Euh, chez des enfants c'est tout à fait révélateur, hein, à partir de 6-7 ans surtout, l'équilibre unipodal donne une idée du, de la maîtrise du schéma corporel de l'enfant. Après on le, peut le faire en tant qu'exercice bien sûr. Il faut savoir, et ça c'est très important, que les dents sont la source d'inflammation généralisée. Donc c'est ce qu'on appelle un foyer infectieux, foyer toxique, foyer, foyer perturbateur, qui, en provoquant une inflammation euh, locale, va entraîner une, une réaction générale d'épuisement et qui va, peut déboucher sur vraiment une très grave altération de l'état général ou créer des douleurs à distance. Chez l'enfant, dépissage, chez l'adulte, chez les seniors, également dépistage. Le podoscope, retenez que les os se renouvellent tous les 10 ans et que votre cellule osseuse la plus vieille n'est que 10 ans. Les cartilages se renouvellent très lentement. Donc, l'indispensable suivi des lésions. Hein, Qu'elles soient ostéopathiques ou, euh, ou chirurgicales. Voilà, les 12 temps de la santé physique. Alors Pour moi, vous voyez, il s'agit de se traiter toutes les causes. Et pour traiter toutes ces causes, nous devons mettre en œuvre toutes les synergies toutes les compétences pour réaliser ce qu'on appelle le modèle de la santé durable, qui est la posturologie. Donc, travaillerons en coopération toutes les professions qui s'inscrivent dans ce même esprit de la santé durable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.